Bonjour, je suis Guy Roulier, fondateur de naturemania.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un problème spécifiquement féminin qui peut vous concerner sans le savoir. Il s'agit des malpositions de l'utérus. Vous pensez, comment savoir si j'ai une malposition de l'utérus Quel problème cette malposition peut causer Et quels sont les traitements naturels capables de les résoudre Voici quelques éléments de réponse. Tout comme l'aptose traitée dans une autre vidéo, la malposition utérine concerne à la fois votre esthétique et votre santé. Le signe le plus révélateur d'une malposition utérine est un problème gênant et chronique à type de sensation de pesanteur sur la vessie, dans l'antéversion, avec envie fréquente d'uriner, ou sur le rectum, dans la rétroversion. Gêne au rapport, infertilité sans cause médicale, Cystite et infection urinaire à répétition, douleur au coccyx, névralgie pervienne, vaginisme, etc. Dans le cas d'antiversion de l'utérus, on peut observer un léger bombement du bas-ventre juste au-dessus du pubis, surtout si elle est associée à un début de ptose. Mais retenez avant toute chose qu'il ne s'agit pas d'une maladie mais d'un simple désordre mécanique fonctionnel améliorable si vous faites vraiment ce qu'il faut pour cela, avec sérieux et acidité. Je vous conseille pour commencer de consulter un praticien ostéopathe habilité à pratiquer des techniques viscérales internes. Ne vous obtenez pas s'il vous demande au préalable de signer un consentement éclairé. Il s'agit d'une disposition légale pour éviter toute dérive. En quoi consiste le traitement tout d'abord, après un bilan ostéopathique et postural approfondi, l'ostéopathe va repositionner le cadre osseux et les organes dans un axe correct. Agir sur une éventuelle psaus associée. Il vous donnera ensuite la marche à suivre pour qu'elle remise en état ostéopathique tienne en place. Vous vous sentez concerné ou vous pensez qu'une de vos proches a ce problème Parlez-en. Et si vous voulez en savoir plus, Procurez-vous les livres numériques illustrés que j'ai écrits spécialement pour vous aider à optimiser votre santé. Tout d'abord, « Vive mon corps de femme », volume 2, dans lequel vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre santé sans stress. Prévenir et soigner naturellement tous les problèmes organiques fonctionnels, spécifiquement féminins. Et l'ospiropathie au féminin, qui vous explique l'originalité et l'efficacité de ces disciplines manuelles lorsque votre mécanique pelvienne et vertébrale vous cause des soucis. Vous trouverez tous ces livres dans la boutique de naturemania.com. Je vous conseille également de vous inscrire via le site pour recevoir à titre personnel les capsules Conseil Santé et soutenir mon action en faveur de la santé durable.